Camarades, grève générale et propagande sont les deux mamelles de la révolution prolétar. Quoi Quoi, Quoi Ça fait pas peur, ça fait. Ah, faut pas en faire trop Tout bon, d'accord. Je peux garder le stylo rouge Madame, monsieur, bonjour. Chers collègues, bonjour. Au sommaire de l'actualité de l'Essonne et du pays dans l'éducation nationale, un reportage exclusif au ministère dans les coulisses des dédoublements en CP, un conseil de l'inspection pratique en période de réduction des postes, comment se tirer une balle dans le pied et se débrouiller soi-même. Les mouvements sociaux, réforme du lycée, qui sont les stylos rouges, que veulent-elles et ils, quelles actions sont envisagées comme la grève des notes ou la grève reconductible du 5 février. Voici notre premier reportage au ministère de l'Éducation nationale. Chef, voici le rapport sur les dédoublements en CP en Ré+. Merci. Posez ça là, Berthier. Qu'est-ce qu'il raconte Une grande découverte pédagogique, chef. Il semble qu'en ayant deux fois moins d'élèves par classe, le taux de réussite augmente. Bon sang, mais c'est incroyable Qu'est-ce que vous attendez pour convoquer la presse C'est que, chef, pour créer le dispositif de dédoublement, on a dû supprimer le plus de mètres que de classes. Et comme on supprime des postes, est-ce qu'on pourrait pas en créer Mon petit Berthier, si vous voulez me remplacer un jour, il va falloir que vous arrêtiez de débiter des âneries. Hein. Vous voulez creuser la dette Bon, pour la presse, euh, débrouillez-vous. Parlez de dédoublement, de remaniement, de redéploiement, voilà. Quoi d'autre Un point étonnant, chef. Il semble que même dans les CPD doublés. On n'arrive pas aux 100% de réussite promis par le ministre. Il semble il semble qu'il y aurait d'autres facteurs. Je ne sais pas. Peut-être euh, les inégalités économiques et sociales Les classes de maternelle à 30 euh, Mais enfin, mon vieux, ça saute aux yeux Si ça ne marche pas, ça ne peut pas être notre faute. C'est forcément les profs qui font pas leur boulot. Alors vous notez, euh, bah je sais pas moi, euh, des transformations pédagogiques plus importantes devront accompagner le déploiement du dispositif. Euh, voilà, je vous ai mâché le travail. Maintenant, allez-y. Un reportage de Sud Éducation. Deuxième grand titre de ce journal le témoignage d'une enseignante de SVT qui a tenu à garder l'anonymat après une réunion pédagogique avec l'inspection. On parlait de réforme du lycée et une inspectrice nous a expliqué comment demander nous-mêmes. Moins d'heures en SVT pour coûter moins cher. Une heure et demie par semaine, c'est déjà trop cher. Et après, elle nous a expliqué comment accepter d'enseigner l'option sciences numériques et technologies pour sauver nos postes qu'on venait de s'aborder. Avec la réforme, il y a moins d'heures pour les dédoublements. Donc on perd des heures, on perd des postes. Les postes au CAPES sont en chute libre parce que l'expérimentation, ça coûte trop cher. Et après, on s'étonne de la montée des antivax, des climato-sceptiques, des épidémies de maladies qui reviennent. Nous, on dit stop à cette réforme. Un reportage de Sud-Éducation. Troisième titre de ce journal, la mobilisation pour la revalorisation des métiers de l'enseignement, l'amélioration des conditions de travail et contre la réforme du lycée. Oui, tout à fait, et eh bien dans le bâtiment juste derrière moi, l'Assemblée générale des stylos rouges de l'Auvergne décide de publier une lettre ouverte au ministre avec l'appui des syndicats, exigeant avant le 15 mars le lancement de réunions paritaires sur. Premièrement, la refonte complète de la grille indiciaire pour un traitement plus juste et égal entre tous et le refus que les HSA servent à revaloriser les salaires. Deuxièmement, les conditions de travail avec diminution des effectifs par classe. Et troisièmement, un moratoire sur la réforme de lycée avec refus d'une baisse des moyens et d'emplois dans l'éducation. Faute de quoi, les examens de mai-juin et leur correction ne seraient plus assurés dans de nombreux endroits du territoire. Mais des questions se posent. Les syndicats sont-ils véritablement bienvenus Quel est leur rôle Quelle est leur présence Nous l'avons demandé à une jeune militante de Sud Éducation. Par rapport au mouvement des styles rouges, moi je suis adhérente chez Sud Éducation, on veut surtout pas essayer de récupérer un mouvement un peu lassé des façons de faire traditionnelles, on apporte notre expérience et notre aide concrète. Par exemple, pour organiser les animés des âgés, Proposer des modes d'action, imprimer et distribuer des tracts ou des affiches, déposer des préavis de grève. Les actions, elles vont de la grève des notes à les malabry on met 20 sur 20 à tout le monde dans les bulletins. Ça fait pression sur le ministère, sans embêter ni les parents, ni les profs. Mais ça peut être aussi la grève illimitée à partir du 5 février. Euh, parce que ça fait 15 ans qu'on enchaîne les grèves perlées, à la fin on a gagné un joli collet de perles et puis c'est tout. Là, il euh, faut y aller franchement. Et puis, pour une fois, c'est une grève qui concerne tout le pays. Il y a un contexte de revendication, de démocratie, de justice sociale, de progrès social, dans l'école et en dehors de l'école. Et c'est ce qu'on partage à Sud Éducation. Donc oui, on soutient les stylos rouges et on prépare la grève à partir du 5 février. Merci de votre attention. À la prochaine fois et syndiquez-vous